Je suis trop content d'accueillir aujourd'hui Emmanuel pour broder de la pensée avec lui. On peut tout expliquer de façon imagée, comme à un conte d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire quantique Nous sommes le nœud d'un réseau, c'est-à-dire nous sommes imbibés dans quelque chose qui est une communauté psychique. Tout ouais, ce que nous a expliqué Emmanuel, c'est qu'il faut une menace quantique pour éveiller la conscience. Le vrai message est peut-être que la réalité n'est pas celle que croient les physiciens. C'est une révolution d'intégrer ça. oui c est, c est, Ça change tout toute ça notre va. perspective du monde et ça change toute la perspective des liens entre les univers que nous sommes les uns pour les autres. Ce qui est peut-être plus nouveau et plus intéressant, c'est de voir si on arrive à augmenter sa vivance, pas seulement avec les crises, mais dans le bonheur, la joie et tout, c'est peut-être un nouveau défi. Ce qui est important, c'est de penser. Et de penser ensemble.